Baster montre la carte à une fille un peu triste. Ses visages s'approchent et il paraît qu'il veut la baisser. Elle commande un café, il lève les yeux au ciel et crie la commande au cuisinier. Le cuisinier sert le café et lance la tasse à Baster qui la récupère dans l'air et joue avec elle. Après, il balaye la cuisine et retourne une omelette dans la poêle. Baster sert le café sur une table avec trois femmes et un homme. Une autre femme commande, le texte dit, une soupe marron, chaud. Les cuisiniers servent la soupe dans une assiette et utilise les mêmes robinets du café, lançant nouveau l'assiette à Baster qui le récupère dans l'air. Les cuisiniers continuent à balager et retournant l'omelette s'approche de la troisième femme de la table et la regarde fixement. Il souffle dans l'épaule et commence à sortir de la poussière. Baster lève la poussière avec un torchon, mais la femme se fâche. L'homme assis à côté de la table, s'élève fâché et demande à Baster de partir. Toutefois, la femme commande quelque chose avant qu'il parte.